Que le Seigneur nous bénisse richement ce matin. Nous sommes vraiment reconnaissants à notre Dieu pour le peu de vie qu'il a bien voulu nous renouveler encore ce matin, pour la santé, pour la force et surtout l'amour qu'il manifeste à notre endroit. Que le Seigneur soit réellement béni pour sa protection et surtout pour ce privilège qu'il nous accorde vraiment de pouvoir être rassemblés autour de sa parole ce matin. Que vous bénisse tous là où vous êtes, derrière vos écrans. Que le Seigneur soit encore puissant et bienveillant à notre endroit. Recevez les salutations de notre frère, le pasteur Yves de bruy sur ainsi que tous les frères et sœurs de bruy sur qui salutations de notre frère, le pasteur Daniel Gliner de Jemap, ainsi que tous les frères de, de Jemap, également, qui nous suivent et nous saluent, le pasteur Jacob euh, et le pasteur Jafet de Pakistan, nous salue, le pasteur Luc Sylvain Bani de Brazzaville nous salue, le pasteur Bernard de Krefeld nous salue, notre sœur Esther de Lille et toute sa maison nous salue également ce matin, notre frère Finet nous salue également, vous avez les salutations de, du frère Pascal Soupé de Lyon, le frère, euh, euh, notre frère Modeste Libandé. Et toute sa famille nous salue. Salutations de notre frère David euh, Nollet. Le frère David Nollet, c'est l'ami de notre frère Victor, qui nous salue également ce matin. Vous avez les salutations de notre sœur Lily, et frère Philippe, ainsi que Marthe, depuis Paris. Notre frère euh, Marcelin et toute sa maison depuis Paris. Je ne lui pas mon frère Bruno. Salutations de notre sœur Carole de Canada et notre frère Yvon qui nous salue également ce matin. Salutations de notre frère Koulibaly et toute sa famille qui nous salue et remercie le Seigneur pour la euh, qu'il a accordé au pasteur euh, Juan Antonio pour qui nous avions prié. Il va bien, il est sorti de l'hôpital, que le Seigneur soit vraiment glorifié. J'ai également des remerciements de la part de notre frère Modeste. Je remercie de tout mon cœur. Je remercie de tout mon cœur, mon Jéhovah Rapha, de m'avoir guéri totalement de, du virus, euh, du coronavirus. Je remercie également mes frères et sœurs qui m'ont porté dans leur cœur, par leur prière, que, le Dieu, que Dieu les bénisse richement. Que Dieu bénisse son serviteur, notre pasteur, le frère Léonard, qui n'avait euh, cessé de m'appeler jour et nuit pour savoir comment j'allais, et surtout pour euh, ces prières que Dieu a exaucées, que notre Dieu le bénisse richement et bénisse son ministère. C'est notre frère Modeste Libandé. Vous avez également les, salut euh, les salutations de notre sœur. Euh, Bambino qui remercie le Seigneur également pour une année de plus qu'il lui a accordé hier et elle remercie le Seigneur également pour sa tante pour qui nous avions prié euh, que le Seigneur a réellement guéri et fait sortir de l'hôpital depuis ce vendredi dernier que le Seigneur soit réellement béni et glorifié pour tous ses bienfaits Levons-nous, nous allons prier et recommander la réunion entre les mains du Seigneur C'est notre Dieu, humblement, sans rien forcer, sans rien fabriquer, ne comptant que sous ta grâce et sous ton amour, notre Dieu. Merci pour cette bonté, merci pour cet amour, Père, que tu manifestes à notre endroit, mon Dieu. Merci pour ton secours, le secours puissant du Dieu très haut, qui ne manque jamais au temps de la détresse, mon Sauveur. Tu es réellement notre Dieu, tu prends soin de nous, éternel, tu pourvois nos besoins, mon Père. Merci pour la santé. Merci Seigneur pour le secours, merci pour la guérison, merci pour tous tes bienfaits que tu ne cesses d'accomplir Seigneur à notre endroit. Que ton nom soit réellement béni, que ton nom soit réellement glorifié. Seigneur, nous remettons la réunion de ce matin entre tes mains. Nous savons Seigneur que c'est toi seul qui es le maître de temps des circonstances, mon sauveur. Si toi tu n'interviens mon Dieu, qui d'autre pourrait le faire mon sauveur Accorde-nous réellement ton secours mon Dieu. Bénis ton serviteur notre pasteur, bénis mon frère, bénis ma soeur qui est derrière son écran, Seigneur, ce matin, pour pouvoir encore te servir, notre Dieu. Nous ne comptons que sur toi, mon sauveur. Nous ne regardons qu'à toi, notre Dieu. Tu es le tout suffisant, mon sauveur. Tu es notre secours, notre Dieu. Accorde-nous réellement ta grâce, mon sauveur. Bénis-nous encore, Seigneur, mon Dieu. Oh, sois avec nous, Père, au commencement jusqu'à la fin, que la parole que nous allons écouter ne vienne que de toi, mon sauveur. Seigneur, touche nos cœurs. Seigneur, rends-nous attentifs, mon Dieu. Seigneur, donne-nous réellement l'attention nécessaire pour recevoir ce que toi tu as préparé pour nous. Bénis les chants et les cantiques, mon sauveur. Glorifie ton nom parmi nous éternel. A toi la gloire, à toi la puissance, à toi la majesté. Dans le nom de notre sauveur. Bénis la connexion internet, mon sauveur. Bénis tous nos frères qui sont aussi en ligne, mon sauveur. Ô Père, qui puisse aussi bien suivre. Seigneur, qu'il n'y ait point de coupure, mon sauveur, mais que réellement la connexion soit parfaite, mon sauveur. Bénis l'interprétation, mon sauveur, les instruments, mon Dieu, mon roi. Je remets toutes choses entre tes mains, mon Dieu. Prends le contrôle du début jusqu'à la fin. À toi la gloire, la puissance, l'autorité à jamais. Au nom de Jésus-Christ, notre sauveur, nous t'avons ainsi prié. Et remercié. Père. Chaque promesse dans la Bible est mienne Chaque chapitre, chaque verset, chaque livre Oui, je crois en son amour divin Chaque promesse dans la Bible est mienne Chaque promesse, chaque promesse dans la Bible est mienne chaque chaque verset, chaque Je crois son amour divin. Chaque promesse dans vieille. la Bible est mienne. Notre Père et notre Dieu, souverain, maître béni, donateur de tout don excellent. Toi, le Dieu très haut, le donateur de tout don merveilleux Père. Nous te remercions vraiment ce matin pour ces privilèges que nous avons en tant qu'un peuple qui t'appartient, mon bien-aimé Seigneur, de pouvoir être là, rassembler différents endroits où ton peuple se trouve, dans leur maison, dans leurs endroits où ils peuvent se trouver encore aujourd'hui. Seigneur, tu, tu as vu vraiment aussi les désirs que tout un chacun de nous a en son cœur, de pouvoir vraiment avoir cette communion autour de ta parole, Père. C'est pourquoi nous avons imploré ta grâce, tout le, partit, tout le Dieu, Père tu Dieu, te suppliant de pouvoir être avec nous, Père, de pouvoir venir, de pouvoir aussi nous consoler, mon bien-aimé Père. Nous te remercions pour la consolation que tu nous as donnée au travers les témoignages que nous avons reçus pour les malades qui ont été guéris, Père Saint-Dieu. Tu es vraiment le Dieu de ta parole à toi. Tu es vraiment le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous sommes vraiment heureux de voir que ce que toi, tu as proclamé et c'est toujours valable jusqu'à aujourd'hui. Tu es vraiment le Dieu vrai. Merci pour le chant de les cantiques. Merci encore pour les psaumes, mon bien -aimé, Père Saint-Dieu. Merci encore pour ce jour, Père Saint-Dieu, où nous pouvons voir que réellement, que c'est toi seul qui peux encore donner encore la vie aux hommes, Père Saint-Dieu, parce que la mort... Vie partout, mais la mort n'est pas venue de toi, mon béni, mon Seigneur. Mais la vie est venue de toi, mon sauveur. C'est pourquoi nous te remercions vraiment réalisant combien nous avons tous besoin de toi. L'humanité, le monde entier, mon sauveur, mon père, son Dieu, il a besoin de toi parce que toi, tu es le sauveur. Le sauveur, tu n'es pas venu pour détruire, mais tu es venu pour donner la vie, mon béni, mon père. Merci encore pour ces instants. Merci vraiment pour cet amour que tu nous as témoigné encore. Nous sommes aussi attachés à de te de parce que si toi, tu n'es pas là, qui peut nous conduire encore, mon bébé, mes père Mais c'est toi qui nous conduis et nous te remercions encore pour changer les cantiques. Souviens-toi de notre précieux frère qui soit aussi fortifié dans son corps, mon roi, car nous t'avons ainsi prié au nom de Seigneur Christ. Amen. Nous rendons gloire à notre Dieu de ce qu'il nous accorde encore un moment comme celui-ci où nous pouvons nous retrouver ensemble, en connexion, comme vous y êtes effectivement, dans différents endroits. Et nous remercions notre Dieu qui nous a accordé encore un jour, et plus comme celui-ci, où nous avons pu avoir la grâce de pouvoir voir aussi le soleil qui euh, s'élevait. Et je remercie Dieu de ce que nous avons la joie de pouvoir savoir que nos frères et sœurs sont aussi en connexion, que Dieu soit béni pour mon frère José, et toute sa famille et tout cela. Nous sommes dans la joie de savoir que nous, nous avons des frères, nous avons des sœurs effectivement, dans différents endroits, et qui ont... Aussi, euh, la joie et le désir de toujours aussi être dans, dans le rassemblement pour que nous puissions réellement aussi avoir ces temps de communion autour de la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse chacun de vous vous qui êtes de loin et aussi comme des près aussi, nous avons vraiment des frères et des sœurs partout dans différents endroits et différents pays effectivement qui euh, nous appellent aussi et qui aussi ont eu la grâce de pouvoir aussi réaliser le besoin nécessaire de ce que le Seigneur encore dans un temps comme celui-ci où les choses sont euh, ténébreuses effectivement où le Seigneur peut encore nous parler et aussi nous, nous, nous stabiliser encore dans les choses profondes parce que... Il est vraiment nécessaire que nous ne puissions pas être balottés à, à, à tout vent, ainsi de suite, mais que nous soyons vraiment affermis dans les choses présentes, les choses qui concernent notre Dieu. C'est-à-dire que nous, ayons, nous soyons de ceux-là qui ont l'assurance, effectivement, et qui, qui sont réellement aussi conscients de, de l'action puissante, effectivement, aussi de notre Seigneur et de notre Dieu, parce que nous, nous réalisons que nous sommes dans un programme que le Seigneur, notre Dieu a a eu à pouvoir également aussi euh, euh, établir, effectivement, et déployer pour que les choses se passent comme lui, il l'a annoncé. Et nous, nous savons que toute chose sur cette terre, effectivement, et doit contribuer à pouvoir faire ce que notre Dieu a voulu que cela soit. Nous l'aimons parce qu'il a la, la puissance de s'assujettir toute chose, effectivement, de, de dominer surtout, effectivement, et, et d'agir à sa guise. Comme il veut et démontrant qu'effectivement qu'il a la toute puissance de pouvoir contrôler chaque chose. C'est pour ça que nous nous avons la paix dans notre cœur et nous avons réellement aussi la reconnaissance à l'endroit. De ses dieux pour son amour et surtout aussi pour sa fidélité, de ce qu'il nous, il nous tient par sa main. Et aussi, quand nous sommes dans un moment de trouble, un moment d'incertitude qui veut venir effectivement, mais il vient pour pouvoir réellement aussi nous rassurer. Ce sont des moments dont nous avons vraiment besoin de pouvoir avoir effectivement aussi le cœur ouvert et l'esprit aussi et tout ce que le Seigneur a voulu de nous, que nous puissions le mettre à sa disposition s'il y a un temps où le croyant peut désirer encore davantage l'action de Dieu effectivement dans sa propre vie. C'est bien aussi aujourd'hui comme nous pouvons voir effectivement que le monde est toujours effectivement en émoi comme cela est ainsi. Mais nous réalisons que réellement notre Dieu, il a, il est vraiment le Dieu qui, qui est omniscient effectivement, qui connaissait euh, la fin de la chose avant même que le puisse réellement aussi commencer. Donc il a eu à pouvoir déployer effectivement les choses pour que nous qui allons entrer effectivement en scène, nous ne puissions pas être troublés parce qu'il dit mais tous ceux qu'il a connus donc d'avance, il les a donc prédestinés. Et, et nous remercions le Seigneur notre Dieu de ce que il ne nous a pas oubliés, mais il a toujours eu à pouvoir penser et mettre les choses de telle sorte qu'effectivement, que nous, qui nous donnions effectivement aussi à lui, nous puissions trouver aussi un puissant encouragement dans la marche avec lui parce qu'il a déployé les choses qui doivent réellement aussi nous fortifier dans notre marche où nous avançons. Nous avons aussi des frères et des sœurs aussi, tout en écoutant la parole de Dieu, ont beaucoup de questions aussi qui viennent, mais nous pouvons répondre à ces questions si le Seigneur le permet mais il y a une chose qui est très importante, nous sommes dans un temps où nous avons besoin de pouvoir vraiment écouter et surtout aussi entendre ce que l'esprit nous dit pour que nous puissions vraiment aussi sortir avec réellement aussi une, une grande victoire dans les épreuves dans lesquelles nous, nous passons, en fait. Il faut que nous comprenions que, comme le monde ne comprend pas les choses, effectivement, quand je parle du monde, je parle un peu de, de, de, de, de tous ceux qui sont aussi des euh, soi-disant croyants, et puis bon, hein, les, les non-croyants, ainsi de suite. Et ils ne peuvent pas comprendre, effectivement, aussi les choses qui sont en rapport avec Dieu, parce que le Seigneur ne fera jamais les choses qui soit en fait dans la logique des hommes. Il va faire des choses effectivement qui font abstraction de la logique. C'est pour ça que le monde ne peut pas comprendre, parce que tout ce que le monde comprend, c'est ce qui va dans le sens de la logique des choses. Mais le Seigneur n'est pas comme ça, effectivement. Il a sa propre logique à lui, que la pensée humaine ne peut pas en arriver à pouvoir saisir, parce qu'il a dit, mes pensées ne sont pas... Vos pensées et mes voix ne sont pas donc vos voix, et nous avons à pouvoir réellement aussi savoir que il a dit que autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant aussi mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Donc on ne peut pas saisir le Dieu tout puissant selon notre logique. Donc c'est comme ça que on comprend que dans les scènes d'Écriture, selon la logique des dieux qui n'est pas la logique des hommes, il nous est dit que. Les épreuves pour le croyant, parce qu'effectivement, que sont plus précieuses que l'or, donc périssable. Donc nous comprenons qu'en réalité, un fils de Dieu, un enfant de Dieu, dans ce monde ici, il doit réellement aussi être préparé pour qu'il puisse comprendre qu'effectivement, que tout ne sera pas rose, effectivement, pour lui. Mais, effectivement, il va passer par des moments toujours difficiles. Mais ça, c'est quelque chose qui est la nature de l'homme, les caractères, les pensées de l'homme, l'expectation de l'homme, c'est-à-dire l'attente de l'homme, ne peut pas arriver à pouvoir admettre, en fait. L'homme a besoin de pouvoir se sentir bien dans son environnement, mais jamais arriver à pouvoir passer par des moments difficiles. C'est pour ça que notre euh, subconscient, notre esprit, ne se prépare pas à cela. Et quand on passe par des preuves, effectivement, alors... Les plaintes et murmures, effectivement, commencent à pouvoir réellement aussi s'élever. C'est à ce moment-là hein, que réellement que le croyant, en fait, brouille, il faut en fait brouille, effectivement, aussi l'action de Dieu dans sa propre marche aussi. Jamais se plaindre quand nous passons par l'épreuve, mais toujours, toujours se poser la question de pouvoir savoir, Seigneur, que veux-tu effectivement que je puisse faire C'est pour ça que vous pouvez remarquer dans les scènes d'écriture, Job, Job, à la fin, il vous dit, mais je, je, je parlais des choses qui me dépassaient, effectivement. Il dit, mais maintenant je me repens en fait, effectivement, sur la scène, mais je t'interrogerai donc et toi tu m'instruiras. Donc il, il a eu à pouvoir exprimer des choses, effectivement, à cause de la, de la douleur, effectivement, par laquelle il passait, effectivement, il a eu à pouvoir dire, moi j'étais juste, je me dit, c'est pour ça que le Seigneur lui dit, mais qui est celui Parce qu'il y a qui va pouvoir se plaindre maintenant, pouvoir dire, effectivement, mais moi je ne fais que ça, Seigneur, pourquoi ça m'arrive Et puis Dieu lui dit, mais qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence C'est-à-dire qu'effectivement, que par le murmure, par ces et là donc tu, tu ne donnes pas la possibilité à Dieu de pouvoir réellement façonner son instrument. Et Dieu veut réellement façonner effectivement son instrument. Et là, nous pouvons le voir aussi dans les scènes Écritures. C'est important que nous comprenions cela, que nous le saisissions en tant qu'enfants de Dieu parce que nous entrons dans la marche avec les Seigneur, C'est-à-dire que nous grandissons effectivement dans les choses. Et les Seigneur veut que nous puissions être vraiment des hommes. C'est pour ça que la Bible nous fait savoir effectivement de lui que homme de douleur habitué donc à la souffrance, il ne sait jamais, jamais, Plein. Et on le voit bien dans les scènes d'Écriture, Esaïe nous le montre. Alors la Bible ne fait pas effectivement qu'il a appris l'obéissance par les choses dont il a souffert. Donc effectivement que c'est merveilleux de pouvoir voir qu que le preuve pour un croyant est aussi une bénédiction aussi pour lui, parce que là il apprend à pouvoir être aussi affermi dans les choses de Dieu, effectivement, aussi, à devenir aussi un, un instrument entre les mains hein, du Seigneur. Parce que comment voulez-vous que le Seigneur vous utilise Parce que le but de Dieu, c'est qu'il puisse arriver à pouvoir vous utiliser. C'est cela. C'est pour ça que dans les Saintes Écritures, on nous dit que nous sommes. Justifié par la foi en Jésus-Christ, c'est-à-dire que nous l'avons reçu comme notre sauveur personnel, nous avons réalisé l'importance du salut, effectivement. Alors, nous sommes justifiés. Ah, nous avons reçu donc le pardon pour tous ceux que nous ne pouvons pas justifier par la loi de Moïse, effectivement, parce que Christ, notre Seigneur, a pris notre place, il a payé les prix. Donc, tous nos péchés, donc, sont pardonnés, quand vous pouvez les souvenir, effectivement. Alors, et puis cela, maintenant, nous passons par ce qu'on appelle la sanctification. Qu'est-ce que c'est, donc, la sanctification? Eh ah ben, c'est bien les nettoyages. Pourquoi on sanctifie Pourquoi on nettoie On nettoie quelque chose qu'on a ramassé, c'est la justification, ça, et puis la sanctification, c'est quand on commence à pouvoir nettoyer. J'ai déjà donné cet exemple il y a longtemps, effectivement. C'est comme un verre, un verre qui se trouve effectivement là, à l'extérieur, effectivement, et, et, et là, dans un endroit où il n'y a que des plantes, effectivement, à l'intérieur. C'est ça, et vous voyez que là, il y a quelque part, de chose qui brille comme ça, c'est quoi C'est un verre. Vous ramassez, alors c'est rempli de boue, ainsi de suite. Pourquoi vous avez ramassé ces verre là Vous pouvez aussi ramasser une plante. Pourquoi vous avez ramassé ces verre En fait, l'effet de pouvoir ramasser ces verre, c'est que déjà, vous, avez, vous savez effectivement ce que cet instrument-là va servir pour vous. Alors on le prend, effectivement, et qu'est-ce qu'on va faire On ne va pas directement l'utiliser. Non, pour pouvoir l'utiliser, je dois le laver. Donc je lave le verre, effectivement, parce que je dois faire quelque chose avec et c'est ainsi qu'en en, en lavant, c'est ça la sanctification, donc en lavant le vin, en lavant le verre, les traits de laver effectivement, et puis en cet moment, donc on lave, c'est-à-dire qu'on enlève les saletés. Donc on en train de laver les saletés, on frotte, on frotte, on frotte effectivement. Et ça, c'est comme cela que Dieu fait avec le, le croyant. Alors il dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Ça veut dire que maintenant, la parole de Dieu te montre tes habitudes, ces ci et cela, les choses que, qui te plaisaient beaucoup effectivement, auxquelles tu t'accrochais, mais il te montre que ça, c'est pas ça, ça, c'est pas ça. Difficile parce qu'un caractère est toujours quelque chose qui est tellement formé. On a difficile de pouvoir se défaire de cela parce que mais Dieu, quand il prend un instrument, il ne veut pas que l'instrument soit comme l'instrument veut qu'il soit, mais comme Dieu veut que l'instrument soit. Donc c'est-à-dire qu'il a sa vision à lui de pouvoir frapper parce qu'il veut obtenir quelque chose là-dedans. Donc on nettoie, on nettoie, on nettoie, on nettoie, on nettoie, on enlève tout ce qui est à l'intérieur, effectivement. Et puis on vérifie bien pour voir s'il y a plus de saleté ou un petit verre de terre qui est coincé à l'intérieur dessous. On prend encore du savon, on nettoie encore très bien. Pourquoi Parce qu'on a un besoin pour cet instrument qu'on a en main. dans sa sanctification. Et puis, quand tout a été nettoyé, eh ben, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on prend du jus ou de l'eau, on verse dans le verre. Et qu'est-ce que la personne qui a ramassé le verre, va faire avec, avec le verre. Mais c'est à ce moment-là qu'il l'utilise pour pouvoir boire. C'est ça, en fait, quand le Seigneur nous a appelés, il nous a appelés parce qu'il veut réellement aussi nous utiliser. Et c'est ça que nous devons comprendre. Ce n'est pas que nous, nous allons nous utiliser nous-mêmes, non, mais le Seigneur, lui, va nous utiliser. Et si c'est le Seigneur qui veut nous utiliser, alors il sait effectivement à quelle utilisation nous sommes destinés. Donc moi, je ne veux pas m'utiliser à ma destination. Non, non, non, non, non. non. L'utilisateur, et c'est lui qui sait que je veux utiliser ça pour cette destination-là. C'est pour ça que nous sommes appelés simplement à, à pouvoir obéir et nous soumettre au Seigneur. Et c'est surtout, c'est pour ça que notre Seigneur est tellement bon. Il aime beaucoup frapper sur notre caractère, notre façon. Ce qui détruit l'homme, ce qui nous détruit nous. En rapport avec les choses de Dieu, c'est notre caractère on a difficile, effectivement, de pouvoir nous débarrasser. C'est vrai, et on, on, on peut bien faire beaucoup de choses, mais le grand problème qui fait obstacle entre l'homme et son Dieu pour qu'il atteigne, effectivement, aussi la perfection, c'est le caractère de l'homme qui fait de lui, effectivement, aussi le moi de l'homme. Et ça veut dire quoi, effectivement Et ça veut dire, effectivement, que la volonté de l'homme, effectivement, aussi. C'est cela qui fait obstacle, effectivement, aussi, parce que quand on arrive à ce point-là, ben, Dieu, c'est un combat, en fait, la parole, le Seigneur veut faire comme ça, toi tu ne veux pas faire comme ça parce que toi tu vois la chose dans l'angle que toi tu veux que les choses soient faites. Mais en fait, tu n'es pas la personne qui va t'utiliser toi-même. Mais c'est celui qui t'a qui t'a pris effectivement, qui sait de quelle manière effectivement et à quoi tu vas servir. C'est comme le micro ici, effectivement, on a, on a fabriqué, on a pris le micro. Le micro dit non, moi, moi je, je, je veux qu'il y ait un fil qui sort, là qu'on mette un fil. Mais non, pourquoi Parce qu'en fait il veut être une guitare. Mais comment voulez-vous qu'un micro soit une guitare Non, parce qu'on a fabriqué le micro pour qu'il soit, je l'ai pris pour qu'il soit un micro. Sa destination c'est un micro, pas une guitare. « Guitare, c'est guitare, mais les micros ne veulent pas, le micro veut que non. ici, il faut qu'on puisse mettre encore. Et c'est ça, en fait, la, la, la, la nature des hommes. Et même quand on parle, effectivement, de croyants, c'est ça le combat. Le combat, qu effectivement, que nous, en tant que, que croyants, aussi, nous avons. Et vous pouvez le remarquer, effectivement. Après la, la réunion, par exemple, après qu'on ait entendu la parole de Dieu, effectivement, qu'est-ce qui se passe Est-ce que vous entrez, effectivement, en vous-même, dites « Seigneur, mon Dieu, ben, en fait, moi, je voyais comme cela, je pensais comme cela. » Mais maintenant, Seigneur, pardonne-moi parce que maintenant j'ai vu comment tu voulais que je puisse voir, je dois me conformer. C'est toujours difficile, en fait, pour que l'obéissance se passe effectivement dans le cœur d'un croyant. C'est ça le combat, en fait. C'est ça le combat. Et le diable, il est tellement risé. C'est à ce point-là qu'il qu est en train de pouvoir maintenant. Il est tellement... Le Seigneur a dit, il serait tellement si près. Il est malin. Alors à ce moment-là, vous vous rendez pas compte, effectivement, que, en fait, vous ne vous laissez pas en fait, tailler comme le Seigneur veut que vous soyez taillé pour l'utilisation dont il vous a donc destiné. C'est pour ça que d'ailleurs même, et la Bible dit qu'il a donné les uns comme, les uns comme, les uns comme, les uns comme apôtres phénomènes. C'est-à-dire que lui, il a il choisi en fonction de l'utilisation qu'il va faire de toi. Mais toi, tu t'es dit non, je les moi, moi je ne vais pas être évangéliste, mais je ne vais pas être par exemple je ne vais pas moi, mais je vais être simplement être prophète, donc prophète, comme on en entend aujourd'hui, effectivement. Mais Dieu ne t'a pas choisi toi pour que tu sois prophète. D'ailleurs, il ne t'a même pas appelé à être un prédicateur. Soit tu es un frère qui peut-être avec des frères pour pouvoir simplement exhorter. Mais toi, tu te prends pour être un prédicateur. Tu détruis ce que Dieu veut faire de toi, en fait. C'est ça le grand problème aujourd'hui avec l'homme. La désobéissance, le caractère, effectivement, le manque de confiance, effectivement, et l'audition de la parole de Dieu, effectivement. On écoute, mais en fait, vous ne devez pas écouter pour entendre ce que Dieu veut que je puisse faire, selon sa volonté à lui, mais pour ce que je comprends, ce que moi je voudrais faire en fonction de ce que je vois, ce que Dieu voudrait qu'on fasse. Nous devons réaliser que nous sommes dans un temps où nous devons prendre conscience de ce que le Seigneur notre Dieu est, et c'est lui qui appelle, et c'est lui aussi qui doit aussi nous utiliser. On ne peut pas rester en disant que oui, ce n'est que des prédicateurs. Non, chaque frère, chaque sœur, Dieu, quand il t'a choisi, c'est parce qu'il t'a destiné. Et il veut utiliser effectivement la preuve, c'est ci comme nous pouvons le voir dans les scènes Écritures, dans 1 Corinthiens au chapitre 12. Il dit, nous avons tous été abreuvés par un seul esprit pour former un seul corps. Et ce seul corps, effectivement, a plusieurs membres. Et ces membres, effectivement, ne forment qu'un seul corps. C'est-à-dire que chaque membre a sa place. Ça veut dire que si Dieu t'a choisi, toi, il a fait de toi l'œil, ne cherchez jamais à être les pieds, parce qu'il n'y a rien de pied en toi. Tu vas faire des efforts pour demander, je vais être pied. C'est ça le problème, effectivement. Non, toi prie Seigneur, moi je n'ai pas, je ne suis. C'est comme le, le corps ici, l'œil s'est pas fait l'œil, c'est Dieu qui a fait l'œil. Donc il dit, je t'ai créé comme ça avec tous ces éléments pour pouvoir te placer à tel endroit. Mais ça dit, mais, mais si tout le corps était œil, où serait le corps alors c'est-à-dire que nous devons être conscients d'une chose, que quand nous écoutons la parole de Dieu, nous n'écoutons pas pour quelqu'un d'autre, mais effectivement que le Seigneur veut nous parler à nous, pour pouvoir nous montrer, effectivement, nous dire pourquoi il nous a appelés. Parce qu'il n'a pas appelé des églises, en fait, c'est-à-dire qu'il n'a pas appelé des groupes de gens. Le Seigneur appelle toujours un individu, que c'est lui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc effectivement, que, il appelle effectivement des individus, et il t'appelle toi, et s'il si t'a appelé toi, ce qu'il a un travail à faire avec toi, s'il appelait aussi le frère qui est à côté de toi, le frère, lui, le Seigneur, a un travail avec lui. C'est-à-dire que chacun doit simplement se tenir dans la position telle que, quand maintenant il est venu au Seigneur, il y a bien un but pour lequel le Seigneur l'appelle. Seigneur, que veux-tu que je puisse faire Qu'est-ce que je dois faire, effectivement Montre-moi. Pas parce que ce que moi je pense pouvoir faire. C'est pour ça que c'est absolument nécessaire que nous puissions arriver à être aussi certains de ces choses. C'est important pour nous parce que c'est à ce moment-là que lorsque nous comprenons ces choses, nous comprendrons aussi l'importance pour nous de la parole que Dieu nous donne et aussi de la place aussi que nous pouvons placer cette parole et aussi de la joie de pouvoir l'écouter et la réécouter et la méditer pour savoir Seigneur, qu'est-ce que tu as voulu me dire aujourd'hui même si le voisin, lui, s'est pas occupé, il y a peut-être pensé aux choses, après il est allé... Mais, mais moi, je veux savoir, Seigneur, en ce qui me concerne, moi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux que je fasse C'est toujours parce que l'Écriture nous dit que, je pense dans les livres des Hébreux, au chapitre 10, effectivement, que, et, et je pense que c'est cela, regardez bien, je, nous l'avons lu la fois passée, mais je vais lire encore, pour que vous compreniez ces choses qui sont tellement si importantes euh, pour nous, malgré que nous, nous, nous, le, nous les lisons, hein, mais bon, elles sont, sont nécessaires, je crois que c'est cela, il nous dit chapitre 10 des Hébreux et voilà, il nous dit ici. Voilà, il nous dit, là, je pense. Aha. Il nous dit ceci au verset, euh, verset, euh, verset, verset, verset 35, vous le connaissez. Il dit, mais n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Donc, ça veut dire que chacun de nous attend une rémunération qui n'est pas de moindre, mais une grande rémunération. De la part de qui mais en fait, qui était Mais c'est celui qui était appelé. Mais regardez très bien, il faut que vous compreniez. Prenons juste un exemple, J allons le lire. Hein. Prenons un exemple, par exemple. Eh bien, ici, prenons un exemple que, bon, je prends l'exemple d'un euh, frère, je sais pas, bon, le frère, il a, il, a, il a son, son entreprise, euh, une entreprise de, de, de construction, bâtiment, après euh, soit notre frère Jonas ou notre frère José, c'est rien, mais, mais qui a un, un, un, un entreprise de, de bâtiments et construit des maisons. Alors, ils ont, ils ont un chantier, quelque part, effectivement, où ils construisent. Mais qu'est-ce qui se passe, effectivement Eh ah bien, dans ces chantiers, puisqu'on doit travailler, ben, il doit y avoir des ouvriers. Et voilà que... Vous, vous quittez chez vous à la maison, vous allez dans cet endroit-là, effectivement, et vous commencez à pouvoir travailler. Vous, vous dites que moi, je suis... je trouvais un chantier, eh ben, je commence à pouvoir travailler ainsi et ainsi de suite. Tu travailles, tu peux travailler toute la journée, même un jour ou deux jours ou trois jours après, effectivement. Et alors, après... Tu vas demander en fait qu'on te paye pour le travail que tu as fait. Parce que tu es venu, tu as vu, ah, j'ai vu que je suis maçon. Et je vois que là, effectivement, aussi en tant que maçon, je peux monter les briques là, effectivement. Si tu montes tes briques, tu montes tes briques, effectivement, en tant que maçon. Et bien voilà qu'à euh, la fin de la semaine, on doit payer les gens. Voilà que le euh, frère, frère Jonas ou frère José, il se lève, effectivement. Bon, voilà, il dit, bon, pour les ouvriers qui ont travaillé, donc vous pouvez venir pour pouvoir toucher votre paye. Ben, toi, tu te présentes aussi dans la ligne pour les ouvriers, et tu vois simplement que la fiche telle, c'était le nom de euh, Mathias. Voilà, Mathias, avec l'enveloppe, pas on met là-bas. Mathias sait que, quand il a travaillé toute la semaine, il connaît la paye qu'il a à la fin du mois. Parce qu'avec l'entrepreneur, le, il s'était entendu que je t'engage, tu viens travailler sur mon chantier, mais par heure, tu vas toucher, par exemple, de 32 euros. donne un exemple. Donc, il sait que s'il a travaillé 10 heures par jour, et qu'il a fait ça pendant... Pendant une semaine et jusqu'au vendredi, eh bien évidemment, le patron doit faire 10, et calculer effectivement tout et comment il a son enveloppe effectivement avec son nom. Il est bien répété parce que le patron doit payer, donc il doit voir le nombre de travailleurs qu'il a lui-même en fonction de son budget. Il a établi effectivement aussi les nombres qu'il ne doit pas dépasser. Mais toi, tu es venu, tu t'es mis là-dedans, tu as dit, bon, moi, je, comme je suis maçon, je fais, je fais, puis je vais mettre en fait en ligne pour pouvoir, arriver à pouvoir avoir aussi la paye effectivement, ici. Donc tu peux te tenir là, tu ne pourras jamais être payé. Pour quelle raison Parce qu'on ne t'a jamais engagé. Et puis, vous êtes jamais entendu de rien. Puis on ne te connaît même pas. Tu as fait ton travail. Tu as fait toi comme tu voulais faire. Parce que personne, parce que quand, il y a, quand ils ont engagé des, des ouvriers, eux, ils savaient quel ouvrier ils cherchaient, à quel endroit on devait les poster pour bon, pouvoir travailler. Mais toi, tu es venu, tu dis, bon, je suis compétent aussi, je fais ça. Mais en fait, tu as fait ça, mais tu ne pourras pas être rémunéré puisqu'il n'y a pas eu d'entente à ce sujet, effectivement. Bref. Bref, donc, alors ici, on nous dit, voilà, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. La question ne peut pas savoir, effectivement, qu'est-ce qu'on vous a promis. Parce que celui qui vient de travailler... Il sait qu'il est passé, Les patrons l'a testé. Il a dit, bon, toi, je te veux maintenant, tu dois me faire ça. Ce mur ici, comme il est penché, toi, tu dois me faire un mur droit et tu dois travailler sur ce bâtiment à cet endroit-là. Et quand tu termines ça, je viens pour aller à un autre endroit pour te montrer ce que tu dois faire. Donc, le gouvrier sait et sait que le patron attend de lui. Alors, toi, effectivement, parce que qu'est-ce que, qu'est-ce que qui t'a été promis, effectivement, comme rémunération Parce que rémunération, c'est quelque chose qu'on te donne. Bien sûr. C'est cela. Donc c'est pour que nous comprenions que les scènes Écritures sont très importantes pour nous. Que ce n'est pas un jeu comme on peut dire, bon voilà, on, on, on se met là, on écoute simplement. Et puis, non, non, non. Il s'agit de notre vie, il s'agit de notre destination, de notre préparation pour notre départ, effectivement. Nous sommes dans un moment où nous devons nous préparer, être dans une période, effectivement, où nous devons être sérieux avec, effectivement, aussi notre préparation. Alors il dit à laquelle est attachée une grande rémunération, verset 36, il dit, car vous avez besoin, besoin de persévérance, afin que, après avoir accompli la volonté de Dieu, il y a toujours eu à pouvoir dire cela, insister sur ce point-là, accompli la volonté de Dieu, c'est que vous puissiez comprendre que, si vous accomplissez votre volonté, si vous, vous, vous, vous, vous, vous, vous, vous ne faites que, dans le sens que les choses se passent selon si votre vision de pouvoir faire les choses de Dieu, votre vision de voir effectivement la manière dont les choses doivent se faire effectivement en fonction de votre caractère, votre façon de voir, vous n'allez pas aller plus loin. Vous n'irez pas plus loin et vous ne ferez jamais des progrès parce qu'en fait Dieu ne peut rien faire. Parce que quand Dieu, Dieu lui, t'a choisi parce qu'il a bien vu ce qu'il doit faire avec toi. Mais tu combats toujours le Seigneur dans son action, en fait. Parce que c'est toujours ton caractère, ta façon d'entendre le pouvoir voir. Moi, je veux que ça soit comme ceci, comme ceci. Si Dieu ne t'a pas donné un don dans ce sens-là, cherche quand même quel est le don que Dieu veut me donner. Parce que si Dieu t'a appelé, il veut t'utiliser. Il y a quelque chose quand même pour toi. Mais si tu ne laisses pas réellement aussi arriver à pouvoir le faire, alors comment est-ce que tu peux t'attendre à ce que... Dieu puisse te remunérer. Quelle est donc cette grande rémunération dont non, dans les saintes Écritures, nous parle. C'est la chose pour laquelle, effectivement, comme un ouvrier, parce qu'il sait que euh, la paye à la fin du mois, c'est pour nourrir sa famille, payer ses dettes. Donc, il travaille, il s'accroche. Effectivement, il dit quand j'ai un travail à la fin du mois, j'attends cette paye, ça va m'aider à pouvoir payer mes factures. Je ne veux pas, j'aurais pas le problème avec les huissiers. Donc, c'est dit que c'est quelque chose qu'il attend vraiment avec empressement pour pour lui et pour sa famille. Alors maintenant, en tant que chrétien, en tant que croyant, effectivement, quelle est cette grande rémunération Qu'est-ce que le Seigneur nous a donc fait comme promesse Parce que je ne me suis pas fait la promesse. Pour que je comprenne aussi que je ne peux pas faire ce que je veux, je dois, si c'est quelqu'un qui m'a fait la promesse, il a des conditions. Donc je dois bien veiller à regarder quelles sont les conditions qu'il a, parce que aïe, aïe, aïe, je veux. C'est comme, par exemple, l'ouvrier, il ne va pas venir dire, voilà, bon ben, le patron dit, mais que tu me montes ici, des briques ici, ici, je veux que tu montes un mur ici. Lui, non, lui, il va chercher des barres de béton, des barres de fer, pour il va pouvoir maintenant mettre une clôture en fer, effectivement, toute la journée entière. Mais si le patron vient, il va chasser cet ouvrier il dit, moi, je ne t'ai pas appelé pour pouvoir faire la clôture ici. J'étais demandé de pouvoir monter des briques. Il dit, non, parce que j'ai trouvé que monter des briques était une perte de temps. J'estimais que moi, j'allais faire un, une, une belle portail, effectivement, et quelque chose de joli, effectivement, qu'on pouvait arriver à pouvoir. Donc, on voit que là, parce que je sais, je suis un orfèvre. Je dis, mais je n'avais pas besoin d'un orfèvre ici, j'avais besoin d'un maçon. C'est ça le problème, effectivement, que, que nous, nous avons. Nous voulons... Offrir à Dieu les choses selon notre façon de pouvoir voir, en fonction de ce que nous, nous estimons Qu'ils en- comme ça. Et c'est ce qui s'est passé avec Cayen. Cayen hein? a, a, a été vraiment aussi dans son land de pouvoir faire les choses selon lui. Il est allé donc offrir à Dieu ce qu'il a eu à pouvoir offrir effectivement. Et pensant que c'était tellement ce qu'il fallait, il a fait son hôtel toujours selon notre façon. On ne cherche pas à pouvoir savoir... Est-ce que c'est vraiment conforme à Dieu ce que je fais, est-ce que c'est vraiment ce que Dieu attend de moi ou bien parce qu'on veut imposer à Dieu notre personnalité, on veut imposer à Dieu notre façon de pouvoir voir, on veut imposer à Dieu notre caractère, on veut imposer à Dieu effectivement notre savoir-faire comme si Dieu était un petit Dieu incapable de pouvoir, il va pouvoir donner un don excellent à quelqu'un pour qu'il fasse de manière assez parfaite. Non, je pense que nous devons comprendre qu'effectivement que nous avons besoin de pouvoir nous soumettre. C'est pour ça que eh, nous, nous sommes appelés à pouvoir nous soumettre en fait aux, aux choses du. Et quand il a fait ces choses effectivement, il, comme vous le savez, il a, il a offert effectivement, il a mis son hôtel avec beaucoup de fleurs ainsi de suite effectivement. Et, et voilà qu'il a aussi offert à Dieu. Mais voilà qu'Abel qui vient aussi avec aussi son offrande. Et voilà, donc, deux personnes qui viennent pour offrir, en fait, parce que Dieu voulait qu'on offre quand même les offrandes, et puis en plus sur l'autel, donc, euh, c'est ce que le Seigneur nous montre. Et voilà les deux personnes qui sont venues avec leur offrandes, évidemment, et avec les désirs. Chacun vient avec sa vision de pouvoir dire, je le fais, selon moi, parce que je vois qu'il faut que je le fasse comme ça. On prend Dieu pour un gamin, en fait, quel on peut, on peut lui faire faire ce que nous, nous voulons, en fait, d'autres façon on lui impose. Évidemment, c'est cela, en fait, effectivement, donc, il y a donné, il y a placé, effectivement, et alors quand Abel est venu, il est venu, mais avec vraiment beaucoup d'humilité. Pour quelle raison? Il avait eu quelque chose de particulier. C'est cela. C'est pour cela que Dieu a grillé l'offrande d'Abel. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, Abel n'a pas offert son offrande selon ce qu'il voyait de Dieu, selon ce qu'il pensait, effectivement, en fonction de sa compréhension des choses de Dieu, effectivement, pour faire ça, pour plaire à Dieu. Parce que c'est ce que Caïn a fait et Dieu l'a rejeté en fait. Mais parce que la Bible dit que c'est par révélation effectivement que Caïn a reçu effectivement ce qui était comme volonté de Dieu pour savoir ce qu'il fallait faire effectivement ce que Dieu voulait. Pas parce que ce que Abel lui-même pensait. Non. Mais Abel a reçu la révélation pour savoir la chose juste qui plairait vraiment à Dieu. Alors, si je fais ça, Dieu va l'accepter. C'est pour ça qu'on nous fait savoir que vous avez besoin de la persévérance. Persévérance en croix, en fait. C'est ça le problème. en réalité. Vous savez, nous, je me le disais tout à l'heure, nous avons besoin, frères et sœurs, qui êtes connectés dans différents endroits, différents pays, effectivement, je prie pour vous, c'est un temps où il ne faut pas prendre la légère, c'est vrai, nous avons toujours eu le temps d'avoir des réunions, le temps aussi, mais je crois que le Seigneur permet ces gens de circonstances, effectivement, pour que votre attention soit aussi réveillée, afin que ce que nous avons eu comme des atavismes, effectivement aussi, des, des habitudes, effectivement, qu'on avait, comme des trains train de tous les jours, il faut que ces choses-là puissent changer, qu'on puisse revoir notre façon de considérer Dieu. On a toujours eu à pouvoir chercher à imposer à Dieu notre façon. À... C'est pour ça qu'on a encore a, a de l'orgueil, effectivement, en nous. Et quand on fait une remarque à une soeur, eh ben, elle s'emporte, effectivement, c'est elle qui commence à te faire la morale. C'est comme si elle connaissait plus les choses de Dieu. C'est ça le grand problème, c'est ça la grande tristesse quand on peut voir le comportement des uns comme des autres, hein, se prenant comme étant des, des filles de Dieu, et qu'effectivement qu ils, ils peuvent arriver à pouvoir se permettre de pouvoir dire n'importe quoi, alors qu'en réalité, quand on a Dieu au-dedans de soi, on sait comment on doit arriver à pouvoir. C'est-à-dire que c'est laisser non pas faire comme nous voulons que ça soit fait pour Dieu, comme Dieu veut que ça soit fait pour lui. Mon objectif n'est pas de me voir plaire moi, mais mon objectif, c'est de plaire à Dieu, effectivement. C'est pour ça que ces hommes qui l'ont connu ont toujours eu cette réaction et qui n'ont pas eu aussi facile dans leur vie, dans leur marche, effectivement, comme l'apôtre Paul le disait, si je plaisais encore aux hommes, tu cherche à me plaire moi-même, eh bien c'est très difficile d'être serviteur de Christ. Parce que si on est serviteur de Christ, alors là, on doit accepter Quoi Eh bien, dis donc, comme lui, il a été injurié, il n'y rendait pas d'injure. On ne parlera jamais toujours du bien de vous. Effectivement, vous serez toujours critiqué. Il faut accepter, insulté critiqué par ceux-là qui, qui vous aiment. Effectivement, aujourd'hui, vous aiment demain. Être toujours quelqu'un qui, qui s'attend à, à, à, à tout moment, que quelque chose qui soit, Mais toujours que ma position à moi soit, que je ne cherche pas à ce que moi, je me satisfasse, mais que je puisse satisfaire Dieu s'il veut que je sois un esclave, que son nom soit béni. Je parle de l'esclavage dans les scènes écritures, pas l'esclave des hommes, hein. ce n'est pas ça ce que Dieu veut. L'esclave de Dieu, c'est-à-dire que s'accrocher à Dieu pour les servir, pas l'esclavage des hommes. Donc, nous réalisons que c'est ce que le Seigneur, notre Dieu, s'il veut cela, dit Seigneur, fais de moi ton prisonnier comme l'apôtre Paul l'a dit, ça, prisonnier de qui effectivement. Donc, nous comprenons que c'est absolument nécessaire d'abord que nous puissions connaître qu'effectivement, parce que c'est pour ça que nous prions notre Dieu, oh notre Père qui est aussi, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et quoi encore après, que ta, ta, ta, ta volonté, ta volonté à toi, ta volonté, pas la mienne. Non, non, non, non, non, pas ma vision, pas ma façon, de... non, non, non, non, ta volonté. C'est ça qui fait la différence entre un fils né de Dieu avec euh, un soi-disant euh, croyant, effectivement, qui, qui n'a pas, en fait, cette, euh, cette nature, effectivement, parce qu'il euh, n'a pas eu la sémence pour pouvoir être engendré de Dieu, effectivement, ainsi. Donc, ce qui fait qu'effectivement, que, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et il nous l'a montré lui-même quand il était sur la terre aussi, lorsqu'il était dans le jardin des Gethsémani. quand cela est ainsi, quand la coupe lui avait été présentée, effectivement, il avait la possibilité de pouvoir la refuser. Il faut que tout le monde comprenne aussi une chose, c'est que le Seigneur, dans la forme d'un homme, il n'était pas obligé. Non, il n'était pas obligé de pouvoir se donner sa vie, il n'était pas obligé de pouvoir se laisser insulter. Non parce qu'il pouvait aussi arriver à pouvoir changer, effectivement, aussi, les circonstances des choses, effectivement, et, et faire en sorte qu'il il est Dieu. D'ailleurs, il peut changer les plans. Il veut dire, bon, ben, bon, ça s'est passé comme ça, maintenant, je détruis tout, je recommence. Personne ne l'avait obligé, en fait, effectivement. Mais comme il est Dieu, il a des principes, en fait, c'est ça qui fait la divinité de Dieu. Il a des principes. Auquel il ne peut pas déroger, il respecte ses principes. C'est ça un homme, avoir un caractère, savoir ça va, ça va, les principes dans lesquels tu te trouves, effectivement. C'est comme cela qu'est Dieu, en fait. Il pouvait, en disant, bon, et maintenant ils ont péché, bon, j'ai détruit tout, effectivement. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. Il a des principes. Il avait un programme qu'il a déployé depuis les débuts. Effectivement, il ne peut pas déroger. C'est pour ça qu'il est tellement si merveilleux. On dit de lui l'éternel, notre Dieu. Il dit, le Seigneur, notre Dieu, il ne change point. C'est un, un Dieu qui, qui ne change pas. Il ne change pas sa parole. Il demeure vraiment le même hier, aujourd'hui, éternellement. l'éternel. Il dit, je suis l'éternel et, et je ne change pas. Donc, c'est comme cela que, effectivement, que quand il... C'est pour ça que les saintes écritures nous disent dans, dans le livre de Psaume au chapitre 40, il dit, que tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, Tu m'as formé un corps. Parce que dans le rouleau du livre, il est donc parlé de moi, il est question de moi. C'est merveilleux cela, notre Dieu dit, mais et, et c'est pourquoi je suis venu, ô oh Dieu, ô oh Dieu. Parce que dans le rouleau du livre, dans le rouleau du livre, effectivement, il est question de moi. Je suis venu, ô oh Dieu, pour faire ta volonté à toi. Si dans le rouleau des livres, il est question de lui, ce qui veut dire que c'est que la parole de Dieu est celle qui a manifesté effectivement ce qui est qu l'année en, en lui, puisqu'il est la parole de Dieu. Et quand on est la parole, on ne peut pas combattre la parole, on ne peut pas aller effectivement au-delà et la parole, effectivement, on demeure toujours dans la parole. Il y en a tellement des Écritures que j'aurais aimé dire, effectivement, oui, c'est cela, effectivement, que vous n'avez pas remarqué ce vous voulez qu'est-ce que vous dire, mais vous n'avez pas remarqué, c'était les jeudi. je pense, vous avons dit un hein, Jean au chapitre 2, qu'est-ce que l'apôtre Jean nous disait, effectivement je vous écris, euh, petits enfants, vous ne vous souvenez plus, effectivement, mais si vous pouvez vous tenir les mains, pour comprendre, mais il est très bien pour que nous puissions voir, en fait, on revient dans l'hébreu, parce que j ai, j ai, je pense que... Je... Un, un, un Jean, par exemple, il est très bien pour que vous puissiez comprendre. Au chapitre, chapitre 2, le verset, le verset 12, il dit, je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont donc pardonnés à cause de son nom. Quel privilège, quel bonheur de pouvoir entendre qu'effectivement, que nos péchés, mais avec assurance. Mais regardez très bien. Et il dit, je vous écris, père, parce que vous avez connu celui qui est dès les commencements. Je vous écris, donc, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le père. Je vous écris, père, parce que vous avez connu celui qui est dès les commencements. Je vous écris, jeunes gens, prêtez attention, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Et voyez-vous, c'est quelque chose de très important qu'on nous dit, dit mais je ne dis pas ce que tu Pourquoi Parce qu'il y a quelque chose qui se passe en vous qui a fait que c'est à cause de cela maintenant que vous avez la victoire. Mais c'est sûr et certain, monsieur. Oh, que Dieu nous aide parce que, comme nous le disions, nous avons besoin de pouvoir apprendre beaucoup de choses, surtout qu'on sort effectivement de nos notre train train, effectivement, de pouvoir. Nous n'avons plus, n'avons pas à pouvoir suivre les train-train des de gens du monde, de religieux et tout ça. Et surtout avec l'orgueil que nous avons pu avoir dans nos intérieurs de cœur en se disant, nous connaissons, nous ceci, nous cela. Il faut vraiment qu que toutes ces choses sortent de nous, qu'on puisse maintenant nous remettre, effectivement, dans une position telle que nous reconsidérons effectivement notre foi à l'endroit du Seigneur. Notre considération, effectivement, à l'endroit de la parole de Dieu, effectivement, en ce qui concerne ce que le Seigneur.. Notre Dieu nous dit et aussi ce qui nous est donc donné en fait dans le Saint des écrits. Donc que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous avons donc besoin de la persévérance enfin, après avoir accompli, après avoir accompli. Ça pas pas après avoir eu la connaissance de la volonté de Dieu. C'est bien de connaître la volonté de Dieu, mais les Saintes Écritures nous disent qu'effectivement que ce qui est plus important, c'est de pouvoir Accomplir. Bien de pouvoir le savoir, mais ce qui est meilleur, c'est de pouvoir accomplir cette volonté. C'est pour ça que, comme nous le disions, donc, les maçons sur le chantier de mon frère José ou mon frère Jeunesse, effectivement, il est là, ben, il a, on l'a engagé, il doit monter les briques. Il dit non, puisque le patron m'a engagé, bon, je peux, je peux ne pas travailler les briques, mais il va quand même me payer. À la fin de la semaine, je ne pense pas qu'il aura son salaire. Même s'il avait la connaissance qu'il faut qu'il monte les briques. Mais qu'il n'a jamais monté les briques. Bien, il n'y a pas un patron qui peut lui payer. Si déjà humainement parlant, on ne peut pas le faire. Alors, comment il faudrait avoir, effectivement, un rapport avec Dieu C'est parce que nous, nous regardons les choses et que nous ne nous rendons pas compte, effectivement, de la manière dont le Seigneur veut que les choses puissent être comprises, effectivement, aussi, par la marche. Nous devons arriver à pouvoir considérer davantage ce que le Seigneur, notre Dieu, nous dit. C'est pour ça que vous remarquerez toujours qu'effectivement, que le Seigneur a veillé à ce que son peuple ne soit pas dans l'ignorance ou dans les ténèbres effectivement, mais qu'il ait toujours la connaissance de la volonté de Dieu. Vous avez remarqué cela Peut-être que vous n'avez pas fait attention, mais si vous prenez dans le chapitre 2 d'Apocalypse, effectivement, quand il a commencé avec les âges, effectivement, donc l'âge de d'Ephèse, vous avez remarqué qu'effectivement que le message a été donné au messager, le messager a prêché le message, effectivement. Et puis, l'Écriture vient à la fin, on nous dit effectivement que, que c'est lui qui a des oreilles, que c'est lui qui a des oreilles, que c'est lui qui a des oreilles, entende entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Eh <rire> bien oui, l'Esprit, ce n'est pas l'homme, parce que, comme vous le savez, toujours il va pouvoir le dire, le messager prêche, enfin, il annonce, effectivement, il donne le message qui lui a été donné, mais jamais le Seigneur, dans les Écritures, il a dit que celui qui a des oreilles entende ce que le messager a dit. Jamais, jamais. Dieu est très sage, hein? Dieu est vraiment sage. Mais il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Pourquoi l'Esprit avec un grand T L'Esprit, c'est Dieu en fait. L'Esprit, c'est le Seigneur lui-même. Dans l'action, parce qu'un homme peut dire beaucoup de choses, mais il faut simplement que la par, le Seigneur puisse avoir le canon utiliser la personne pour que sa voix et à lui, effectivement, nous puissions l'entendre. Et comme il a été dit, effectivement, dans saint effectivement il dit, mais je vous enverrai les consolateurs, l'Esprit des vérités. Le Saint-Esprit, donc Dieu lui-même, il ne nous conduira que dans la vérité pour nous faire comprendre, effectivement, qu'elle est donc la volonté de Dieu. sanctifie les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc nous devons connaître ce que c'est que la vérité pour que nous puissions Agir selon donc la parole de Dieu, donc la vérité, effectivement, comme nous savons. Et c'est cela la volonté de Dieu, en fait. C'est que, c'est que, que, que bon que nous puissions. C'est pour ça que vous pouvez voir comment Dieu est tellement si bon dans sa façon de pouvoir faire les choses. Donc, et puis on nous dit que c'est lui qui a des oreilles entendre ce que l'Esprit dit donc aux Églises. Si toi, mon frère et toi ma soeur, tu as des oreilles, et c'est vrai, quand on te voit, tu as des oreilles. C'est naturel ces oreilles. C'est pour entendre des choses naturellement avec l'esprit naturel. Mais les oreilles dont on parle effectivement sont des oreilles spirituelles. Et si toi, tu as eu l'oreille ouverte et que tu peux entendre effectivement la voix, le Saint-Esprit, te parler au travers des saintes écritures, ce qui veut dire que quelque chose s'est certainement passé au-dedans de toi. Il y a un, un privilège énorme que Dieu t'a accordé. C'est cela qui Simon. Vous me direz, mes frères, mais, frère, mais c'est la vérité. Dans le livre de Thessaloniciens, je pense au chapitre 1, Regardez comment cet homme de Dieu exprime les choses pour que nous comprenions qu'effectivement que les hommes que Dieu a eu à pouvoir envoyer et qui tiennent dans sa main, ils ont quelque chose de tellement particulier et qui sont une bénédiction pour le peuple de Dieu effectivement aussi quand ils sont en action pendant que Dieu agit. Regardez très bien, 1 de saint lucien je pense au chapitre 1, regardez, nous lisons ici à partir du verset, je pense que c'est cela oui, donc voilà, il dit ceci, voilà, voilà, au verset. Euh, je des versets, verset, verset 1. Donc, premier épître aux Thessaloniciens, donc vers, chapitre 1, verset 1, il dit Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient donc données. Verset 2. Écoutez bien Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous faisant mention de vous dans nos prières, vous rappelant sans cesse l'œuvre, nous rappelant pardon, sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Regardez l'action de la parole de Dieu dans ce peuple-là, auquel il s'adresse effectivement, voilà ce que cet homme de Dieu, l'apôtre Paul, effectivement, pouvait quand il regardait effectivement ce peuple pendant qu'il apportait effectivement la parole, il pouvait voir ce qu'il en ressortait, parce qu'il dit ici, « Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu, notre Père. » Alors, verset 4, il conclut en disant, nous savons, frères bien-aimés de Dieu. Alors là, c'est pas que c'est probablement, c'est peut-être, hein, c'est que nous, nous supposons que vous, non, messieurs, non madame, en fait, le Seigneur, notre Dieu, est en mesure de pouvoir quand même aussi, en tant qu'enfant de Dieu, vous spécifier, vous témoigner, en fait, que vous réalisez effectivement que quand on parle de l'élection, et que vous êtes élu parce que les éléments de l'élection se manifestent en vous, on peut non frère, on ne peut pas le savoir. Mais ici, qu'est-ce qu'il nous dit Qu'est-ce qu'il nous dit ici Il dit, et puis, il n'a pas dit, nous supposons, nous pensons peut-être que ça... Non, pourrait... non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, Il dit clairement bien, nous savons. Donc, c'est-à-dire que c'est une certitude. Nous savons, frère bien-aimé de Dieu, que, qui, que vous avez été quoi Élu. Donc là, il n'y a pas de doute à dire, frère, est-ce que quelqu'un peut savoir Je suis un élu de Dieu. Mais bien sûr, c'est écrit. Donc bien sûr que nous voyons comme ça. Non, on, nous nous dévoilons de cela qui dit, Seigneur, s'il y a un élu ici sur cette terre, je suis l'un d'entre eux. Par qu'on on dit, oh frère, tu deviens prétentieux. Non, je ne suis pas prétentieux. Non, non, non, non, qu'est-ce que je vais faire ici, dans ce monde ici Donc, je dois maintenant m'examiner. Alors, quand on est élu, il y a ces éléments de l'élection qui se manifestent effectivement dans ta vie. Regardez très bien comme ça, il dit effectivement. Pourquoi Il dit, mais car notre évangile... « Ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous, nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs, et c'est du Seigneur, en recevant la parole au milieu de, de beaucoup d'afflictions avec la joie du Saint-Esprit. » Il n'y a pas de plainte. Donc la parole de Dieu est prêchée malgré les difficultés, malgré les épreuves, malgré qu'en dehors, il y a de Je ne sais pas quand on en parle, de, de, de ces virus, effectivement. Nous, nous nous réjouissons de ce que... Seigneur, merci pour les saluts. Merci pour la parole. Merci parce qu'il s'en taille. Cette importance-là, la joie du Saint-Esprit. Pas la joie charnelle, la joie du Saint-Esprit. Seigneur, tu me fais voir. Seigneur, maintenant je commence à voir. Oui, quelle est ta volonté Je veux faire ta volonté à toi. Toujours ce désir-là. Ça montre effectivement que là, il y a une semence de l'élection. Nous terminons, écoutez, très bien. En sorte que vous êtes devenu un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de la Caïe. Nous, non seulement, en effet, la parole du Seigneur a rétenti de chez vous, dans la Macédoine et dans la Caïe, mais encore... Votre foi en Dieu. Votre foi en Dieu. C'est pour ça que votre foi ne doit pas faiblir ou faillir Peu importe, même si la maladie frappe. Nous l'avons entendu, les témoignages d'ici, c'est les coronas, hein, comme nous l'avons entendu. Ici, effectivement, que, et, que de, et, et les frères, d'ailleurs, euh, que Dieu bénisse. J'étais hier, j'ai parlé à mon frère, cest mon frère, juste là, que j'ai eu au, au téléphone, effectivement. parce il, et, il me demandait, et, et je crois que c'est Je ne sais pas, j'étais où, c'est... Je vois mon, mon téléphone, un numéro 0 466 qui m'a appelé. Bon, Je ne connaissais pas tellement très bien, et puis j'appelle à ces numéros, et j'entends au téléphone, « Gloire à Dieu Alléluia Gloire à Dieu et !» Le Seigneur, et Seigneur mettez-moi les frères, je crois qu'il était en connaissance. « Gloire à Dieu Alléluia Oh, que Dieu te bénisse !» Le frère était vraiment... Je ne connaissais pas qui c'est. Il était dans, dans le roi ah il dit, et dis, Dieu soit béni mon frère, que Dieu te bénisse richement. Moi je dis qu'il te bénisse aussi mon frère. Il dit, mais frère, frère, frère, je suis totalement guéri, mon frère. Moi je dis, oh mais que Dieu soit béni, mais, il dit, mais c'est le frère prospère. Alors il me dit, je vais te dire, je dis ça, je dois être plus publié, je dois les proclamer. Il dit, vous savez ce qui s'est passé, mon frère. Il dit. Le jour où vous m'avez appelé, j'étais dans la chambre, effectivement, où j'avais des problèmes de respiration. Et c'était dans la même salle, effectivement, qu'avec tous les autres malades. Donc, et vous m'avez appelé au téléphone et vous voyez bien très bien que je ne voulais pas parler parce que la respiration n'allait pas. « Mais qu'est-ce que vous m'avez dit ?»« vous, avez dit, bon, vous allez prier pour moi. » Alors j'ai dit, « Frère, je vous écoute, effectivement. » Il dit, « Quand vous avez prié pour moi, vous avez prié en chassant cet esprit, effectivement pour que la guérison soit... » Il y a une chose qui est passée, effectivement. Il voulait leur en attendre. La puissance de Dieu est descendue dans la salle. Aux Même les voisins du lit ont dit que nous, on a senti une puissance. Et il dit, « Depuis ce jour-là, mon problème a été réglé. » C'est pour dire qu'effectivement, que notre Seigneur guérit encore aujourd'hui. Même si c'est cela, effectivement, on ne doit pas... Baisser les bras, c'est-à-dire qu qu -ce que dit Seigneur, qu'est-ce vous avez Non, nous avons plus que ce que le monde n'a pas. Même si nous sommes faibles dans le corps, nous l'avons dit la fois passée, le Seigneur n'a pas dit que nous ne serons pas malades. Non, non, non, non, non. Il a dit que nous serons malades, mais il nous a dit que par sa maîtrise, nous avons la guérison. Donc, nous, nous devons comprendre, effectivement, que le Seigneur, notre Dieu, a déjà accompli. Ce... Donc, la foi donc, dans, dans le Seigneur, nous continuons ici, il dit verset donc, verset 8 dit, non seulement en effet la parole du Seigneur a étendu de chez vous dans la Macédoine et dans la Caïe, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître, euh, votre, votre euh, s'est fait connaître en tout lieu, de telle sorte, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet, et quel est donc, quel accès donc nous avons eu auprès de vous et comment vous, vous êtes convertis à Dieu, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant, un hein, est vrai, et, et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité de mort, Jésus qui nous a donc délivré de la colère à venir. Et puis, verset 11, effectivement, il dit, chapitre 2, maintenant, verset 11, il continue toujours, c'est le même, enfin, il dit, mais vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous chacun, un père et pour ses enfants.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 C'est cela en fait qui témoigne effectivement ce que, on, vous savez, on ne on, on, on, on, on donne pas à Dieu la vision que nous avons, nous des seigneurs. Taille-moi selon ta vision à toi. Façonne-moi selon ce à quoi tu m'as destiné. Parce que si tu m'as placé dans le corps, c'est parce que tu veux m'utiliser. Bon, dans le corps, il y a des doigts, il y a des ongles, il y a les yeux, il y a les sourcils, il y a tout. Donc je ne peux pas être un ongle et en même temps chercher à être... Sourcils ou être euh, les pieds et chercher à être la tête. Il faut que je sois à la place que toi tu veux. Peut-être que moi je vois que Seigneur, moi j'aime bien être la tête, j'aime bien être à traite, donc je me force pour être à la tête. Non, peut-être que toi tu veux que la bonne place que tu m'as voulu, que tu vas placer, peut-être les pieds, montre-moi seulement la place et je vais me conformer. C'est ça la nature d'un fils de Dieu. Parce que Dieu veut que chaque chose soit placée à sa juste place, qui nous utilise effectivement à notre place, effectivement, pour l'harmonie du corps, effectivement, de Christ. Enfin que. Nous puissions réellement aussi atteindre effectivement aussi, parce qu'il faut que le corps puisse arriver à pouvoir atteindre effectivement aussi à sa maturité, pour arriver à atteindre effectivement cette stature parfaite. Et ainsi donc, quand le temps donc arrive à ce que nous atteignions la perfection, nous puissions donc rentrer donc à la maison. Je disais qu'effectivement qu'il y avait donc une question qu'un frère donc avait posée, donc je réponds à cela et puis nous prions parce que les temps aussi est un peu donc avancé. Donc il y a un autre frère qui est donc à Libreville, donc il m'a posé une question parce qu'il il, m'a dit qu'il y a des situations qui se passent maintenant actuellement dont on.. Bon, vous savez, avec ce temps, effectivement aussi, il y a beaucoup de choses, mais on ne rentre pas dedans. Mais seulement son problème était euh, en, en rapport avec euh, le temps de la fin et aussi euh, l'enlèvement, le salut des âmes, effectivement, surtout de ceux qui ont reçu, donc, euh, un cru, effectivement, au message du temps du soir. Alors c'est comme cela qu'il me fait part, il me pose la question, en me disant que, bon, nous voyons qu'effectivement, dans Matthieu, chapitre 25, qu'il y avait des vierges folles et des vierges sages. Donc, en réalité, effectivement, nous savons que quand ils sont des vierges, ce qui veut dire qu'ils ont reçu la parole, c'est-à-dire qu que, quand on parle de la parole, effectivement, c'est, en parenthèse, le message du temps du soir, et que nous voyons qu'effectivement, que, euh, les, les, ils avancent, effectivement, et puis après, euh, les, les, vierges, les vierges folles, et, et alors nous voyons que les vierges, les vierges sages avaient donc de l'huile, mais les vierges folles n'avaient pas de, de l'huile. là. Alors, il me dit, donc, euh, euh, nous savons, comme il me dit, que nous savons que, comme les frères... Branham a eu à pouvoir nous le dire, et c'est ça aussi que euh, les vierges folles vont passer par la, la, la tribulation, et après la tribulation, donc ils seront donc sauvés. Alors, parce que il me dit que voilà, euh, lorsqu'on voit en réalité euh, ce qui leur manquait, alors il dit ce qui manquait aux vierges folles, euh, c'était simplement euh, de, de l'huile, mais mmh. ils avaient aussi donc la, la, la, la lampe, c'est-à-dire la parole, parce qu'ils ne peuvent, peuvent pas être perdus, parce qu'ils avaient la lampe, c'est-à-dire qu'ils avaient la parole, et puis, il me dit, et en premier, ils avaient aussi la parole, donc ils étaient donc sanctifiés. Mais ce qu'il manquait, c'est donc euh, d'avoir donc effectivement euh, euh, l'esprit, les, donc, donc le baptême, c'est-à-dire que lui, est effectivement ainsi. Donc, puisque ils, sont donc euh, euh, ils ont donc reçu donc la parole, et puis, ils sont donc sanctifiés. Donc Dieu ne peut pas les perdre, effectivement. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être perdus. C'est pour ça qu'ils euh, vont passer par la grande tribulation. Et après, on le voit là-bas, donc ils sont donc sauvés. Alors moi je lui pose une question simple. Je lui dis, bon, tu m'as bien exprimé ce que tu viens d'exprimer en me posant cette question. Moi je veux te demander une chose. Montre-moi dans les scènes des Écritures. Une écriture qui nous montre, que, qui nous dit que les vierges folles sont donc sauvées à la fin, effectivement, qui ont été donc sauvées à la fin. Il dit oui, Frère Bonhomme l'a dit, il a... J'ai dit oui, il n'y a pas de problème. Ne me prenez pas, mal. il n'y a pas de problème. Donc c'est Ya qui lui a posé la question. Alors il dit, oui, quand on voit par exemple là, dans, dans le livre de... L'Apocalypse, effectivement, la grande foule avec euh, euh, ceux-là qui avaient des robes blanches, effectivement, ainsi. Euh, je vais vous lire cela. Je vais vous lire cela dans le livre de d'Apocalypse au chapitre 7. Apocalypse au chapitre 7. Apocalypse au chapitre 7. Voilà. Verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Il s'était né devant le trône et devant l'agneau, revêtu de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et il criait d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges s'étaient nés donc autour du trône du vieillard et des quatre êtres vivants et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu. En disant, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, la l'honneur, la puissance et la, face, la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus Je lui dis, Mon Seigneur, tu le sais, et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils ont blanchi, ils, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et les, les servent jour et nuit dans son temple. C'est lui qui est assis sur le trône ne sera s'attendre sur eux et ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil, euh, le soleil ni aucune chaleur ne les frapperont plus. Car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les conduira aux sources de eaux de la vie et Dieu essuiera toutes l'armes de leurs yeux. Je dis, bon, voilà. Et c'est cela. Alors, il dit, oui, quand on, on voit dans cela, effectivement, on comprend qu'ils sont passés par la grande tribulation et qu'effectivement, qu ils vont être sauvés. Alors, je lui pose une question. Tu as une écriture. Donc, il dit, mais, il vas-y, mais ça, ça ne montre pas qu'effectivement, que ce sont les vierges de folle qui sont passés par là. Alors, je dis, mais, écoute, il y a une chose que je voudrais quand même que vous puissiez faire. C'est toujours important. D'abord, un, il ne faut jamais en fait interpréter la parole de Dieu, ni même aller dans la supposition comme une pensée dans la logique des choses de Dieu. Tout à l'heure, tu m'as dit qu'effectivement, qu ils avaient reçu, puisqu'ils étaient vierges, effectivement, ils avaient la lampe, ils ont reçu donc la parole. Et puis tu as dit que les vierges, les vierges folles étaient aussi sanctifiées parce qu'il euh, leur manquait de lui. Alors, je pose la question. Quelle est l'écriture qui t'a dit que le Vierge folle était sanctifié C'est en fait toi-même qui t'a dit que normalement, puisqu'ils ont, ont eu la lampe, effectivement, ben, ils, ils devaient être sanctifiés. J'ai dit, mais il y a un problème, ça c'est la déduction que l'on a, c'est là, là qu'on a des problèmes. Comme là, par exemple, en prenant, là, dans, dans Préceptus 7, effectivement, on, on mêle effectivement la grande foule en, en ajoutant ce que l'écriture n'a pas dit. Alors maintenant, parce que la Bible, là, parlait bien des vinges de Donc, je sais que la Bible n'a pas dit, effectivement. Parce que vous avez eu à pouvoir suppoter, enfin, supposer. C'est-à-dire, prenons les saintes écritures. Alors, dans Matthieu, chapitre 25, nous lisons avec vous, ou tous aussi, qui êtes aussi connectés aussi. Il ne s'agit pas de, de, de croire moi, de, dit, de croire la parole de Dieu. Peu importe ce que vous croyez, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est ce que disent les saintes écritures. Matthieu, chapitre 25. Nous lirons à partir du verset, euh, verset 6. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux aller à sa rencontre. Alors toutes ces viages se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Le folle dire aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Et les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. « Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles qu allaient en fait en acheter, la Bible dit que l'époux arriva. « Maintenant, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces. » Et on continue en disant, « Et la porte donc fut fermée. » Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent Seigneur, Seigneur, Ouvrez-nous. Et l'Écriture nous dit, Mais il répondit, Je vous le dis en vérité, Je ne vous connais pas. Alors j'ai dit, c'est quand même terrible. Que le Seigneur, le Dieu du ciel et de la terre, Il te dit que je ne te connais pas. Et puis, quelques temps plus tard, après la tribulation, soudain, il commence à dire, mais non, mais en fait, maintenant, je te connais. Parce qu'on nous dit là qu'il va essuyer les, les larmes de leurs yeux, effectivement. Il dit, maintenant, je te connais, tu dois arriver à pouvoir rentrer. Il y a un problème quelque part. Parce que dans Matthieu, au chapitre 7 aussi, comme nous lisons si souvent, il a utilisé la même chose. Matthieu, au chapitre 7, nous montrons, effectivement, que le verset 21, dit, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Est-ce que le Seigneur, il ne sait pas ce qu'il dit Il dit bien ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Donc il sait ce qu'il dit. Et puis il dit, mais seulement c'est lui qui fait la volonté de mon Père, hein, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours là Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom Ils l'ont fait. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom Ils l'ont fait. N'avons-nous pas fait des, beaucoup de miracles par ton nom Ils l'ont fait. Alors je leur dirai ouvertement, vous avez toujours été avec moi. Non. Il dit, je ne vous ai jamais connu Retirez-vous de moi, vous commettez l'iniquité. Quand il dit retirez-vous de moi, c'est pour aller où au ciel Non, messieurs. Mais c'est clair, effectivement, qu'il ne peut, il peut pas aujourd'hui te dire que je ne te connais pas et que demain, c'est dit, ah, je te connais, mon, mon frère, mais il faut qu'on qu puisse quand même être quand même assez sérieux avec les choses de Dieu. Ce n'est pas moi Et souvent, les frères ils disent, mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, depuis que j'ai cru, je n'ai jamais vu. C'est dit, mais ça, c'est une bombe. Moi, je dis, mais c'est la une. » Parce que là, on vous a induit en erreur. Parce qu'il dit, mais parce que les uns disaient, oui, mais si moi je parle pas enlèvement, je passerai par les vierges folles. Moi je dis, mais c'est bien, mais en fait les verses folles ne vont pas aller dans la présence de Dieu. On le voit bien. Il dit je ne vous connais point. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, hein, faire des démonstrations comme vous voulez. L'écriture ne dit pas qu'il va dans la présence de Dieu. Moi, je ne détermine pas des sensations, mais moi je lis l'écriture. Il dit, je ne vous connais point. Alors vous interprétez la parole de Dieu comme vous voulez. Quand Dieu dit je ne vous connais pas, il va changer en disant, mais maintenant je me souviens de vous, jamais. Donc, chacun de nous doit comprendre qu'effectivement, que on ne doit pas jouer avec les choses de Dieu. Effectivement, on pense que. Parce qu'il dit, mais ces gens-là ont pris. Il dit, mais regardez quelqu'un qui a été baptisé au nom du Saint-Jésus-Christ. Et que demain, après-demain, il devient idolâtre, effectivement, d'un prophète. Et qu'il est baptisé des prophètes, effectivement. Dieu va dire, non, comme tu avais cru en moi, là, effectivement, maintenant, tu es sauvé. Parce que maintenant, tu viens de croire au prophète. Maintenant, tu es. Tu a mon prophète. Mais non, maintenant, maintenant, monsieur. La destination de cet homme, on laissé, Peu importe les prières qu'il peut faire monter. Parce que Dieu n'est pas un, un dieu des sentiments. Non, non, non, non, non. non. On reste dans la parole ou oh, on est un déroulant, parce que soit c'est 100% la parole, et vous direz, mes frères, mais oui, il a dit lui-même, ou soit tu es bouillant ou soit tu es froid, mais si tu es tiède, eh bien, je te vomirai de ma bouche. Bon, on peut faire toutes les théories possibles, hein, frère. Vous prédicateur, vous pouvez faire toutes les théories possibles en, en collant des morceaux, effectivement, ben, ça ne va pas aller plus loin. Parce que selon le plan, les scènes écritures effectivement, et puis c'est une parabole, dont Dieu, il dit quelque chose. Vous ne devez pas changer la pensée de Dieu pour montrer que quelque part il a changé. Quand même, comment Dieu peut dire que je ne te connais pas et que demain il te dit Maintenant, je, je me souviens de toi Non, il faut respecter quand même Dieu. On doit respecter le Seigneur. Donc okay. il faut quand même respecter les saintes écritures et demeurer quand l'écriture nous conduit comme cela, même si on dit mais révélation, mais révélation dans quel sens effectivement Mais quoi Parce que là, le Seigneur quand même ne peut pas dire je ne vous connais pas et puis la révélation elle dit, ah maintenant il se souvient de toi. c'est pas possible. Il est Dieu quand même. Il a dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Je l'appelle par leur nom. Donc s'il t'a appelé en tant que sa brebis, il ne peut pas changer quand même. Donc, s'il si te connaît, c'est qu'il t'appelle. S'il t'a appelé, c'est fini, il ne peut jamais t'oublier. Il ne peut, peut, peut même pas ne pas, ne pas savoir qui tu es. Il dit Mais je connais, mais par leur nom. Et toi, là, il te dit que je ne te connais pas. Et puis, tu vas me dire qu'il va me faire entrer dans quel royaume Que les deux du Seigneur soient bénis. Nous allons nous lever, nous allons prier, remercier notre Dieu. Tendre Père et précieux Soba, nous voulons vraiment te dire merci. Merci encore pour ton amour, merci encore pour ta bonté, merci encore pour ta grâce, merci encore pour ta compassion. Oh Dieu du ciel, le temps n'est pas tellement si bon, n'est pas pour les soi-disant pas Mais nous avons la grâce de voir également te connaître, toi notre bien-aimé Seigneur. Oh Dieu, nous avons besoin de pouvoir réellement nous accrocher davantage à toi. C'est vrai, Père Saint. Oh Dieu, de gens, de telles paroles ne peuvent pas plaire aux oreilles des gens. Parce que dans ce temps où nous vivons, mon bénémoine, il y a tellement de prédicateurs et, et qui prêchent tellement de choses qui importent la démagéison que les gens veulent bien entendre, des choses sont agréables, mon bénémoine, mais pas Mais quand il s'agit de ta parole à toi, mon bénémoine, aimé pas oh Dieu, les hommes ne tourneront l'oreille de la vérité, Père. Aucun homme ne peut vouloir arriver avec ta parole à toi. C'est une grâce, mon bénémoine, aimé pas de Bissons, oh Dieu. Parce que ta parole à toi, elle est vraiment, on ne pas une puissance, mon bénémoine, aimé pas de Bissons, oh Dieu, qui doit avoir la puissance de transformer Et c'est vrai, Seigneur, l'homme ne ne peut pas l'accepter, mais un fils de Dieu l'acceptera, mon béni, mes père. Merci encore pour ce temps, mon béni, mon Père Tébissan. Merci encore pour mes frères qui ont pu rester jusqu'à cet instant, mon béni, pères Père Dieu. Merci encore pour les nouveaux qui ont pu écouter, mon bénémoine Père Tébissant. Que ton esprit saint puisse se révéler aussi à eux, mon mes Père au Dieu, parce qu'il s'agit de leur salut, mon bénémoine, de leur destination, mon bénémoine, Père Téduissant. Que Satan ne puisse pas les mettre en colère, mais qu'il qu'ils puissent Dieu avant la joie de voir écouter ta parole à toi, bénépère Père Dieu. Et de croire aussi ta parole à toi, mon bénémoine, Père Saint. Bénis ton peuple encore, bénémoine Père Tu à l'endroit où il se trouve encore aujourd'hui, mon bénémoine Père. Soutiens, mon frère soutiens ma soeur. Merci pour les guérisons. Merci pour les livrances, mon bénémoine Père-Puissant. Merci encore pour les saluts, mon roi. Nous sommes heureux parce que nous sommes guéris. Sois béni, mon bénémoine Père-Puissant, Dieu. Sois exalté, mon roi. Bénis tes serviteurs partout où ils sont, mon bénémoine Père-Puissant, Dieu. Qu'ils soient aussi fortifiés, mon bénémoine Père-Puissant, Dieu. S'ils sont malades, qu'ils soient relevés, mon bénémoine Père-Puissant. Parce que la puissance, nous l'avons, mon bénémoine Père-Puissant. Oui, Père, nous avons de l'autorité, de voir prier, mon bénémoine père Dieu. Nous te remercions, mon roi. Que ton peuple soit guéri, mon bénémoine Père-Puissant. Qu'il soit fort et bouillant, au nom de Dieu. Merci pour ce que tu fais, car nous ainsi prie à part au nom du Seigneur et sauveur Jésus Christ Amen Au dessus des royaumes Au dessus des trous Au dessus des merveilles que ce monde a produit, Par dessus tout le présent bien avant le monde tu exignais au dessus de moi rejeté comme une rose foulée par nos pieds tu m'as sauvé tu m'as aimé à dessus tout